Ah uh. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain Il regarde avec dédain celui qui est méprisable Mais il honore ceux qui craignent l'éternel Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice Il n'exige point d'intérêt de son argent Et il n'accepte point de don contre l'innocent Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais Notre Père Céleste et notre Dieu Devant toi nous nous inclinons et nous te remercions Parce que tu es le maître des temps et des circonstances Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as accordée De nous tenir à tes pieds, Seigneur Afin d'être enseigné, afin d'être éclairé, afin d'être fortifié Seigneur, merci pour les, les, les cantiques, les chants Que les enfants ont élevés vers toi Que chacun de nous a réellement fait monter du fond de son cœur Seigneur, nous nous tenons devant toi Devant ta sainte présence, mon Sauveur Remplis-nous de toi, notre Dieu Donne-nous l'attention nécessaire Afin de recevoir ta parole, notre Dieu Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux tu dis que là où deux ou trois sont réunis Seigneur Oh tu es réellement présent notre Père Que le Jésus toujours présent soit réellement bienfaisant à notre endroit Encore ce soir notre Dieu Bénis ton serviteur par la bouche duquel Tu vas encore nous parler Père Je te loue Seigneur Parce que tu fais des grandes choses mon sauveur Dans la simplicité Mais combien profonde Seigneur Ta puissance est ici Ton anxieux est là Ton Saint Esprit se manifeste réellement en cet endroit Touche nos cœurs Change-nous, transforme-nous Prépare-nous réellement au nom de Jésus Christ, notre Sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, qui en, en moi Merci Notre Père et Notre Dieu. Merci de tout notre cœur. Avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons nous tenir encore séjour dans ta maison, Père. Ce sont des moments tout à fait particuliers, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir bénéficier dans, dans ce jour où nous sommes, mon personnes Père Saint-Dieu. Ce sont des temps où nous avons besoin de pouvoir également te voir aussi à l'œuvre, Père, pour pouvoir nous soutenir, à pouvoir continuer aussi la marche dans laquelle nous sommes engagés, Père. Que ton nom soit béni et qu'il soit aussi célébré, Père, oh Dieu. Nous crions vers toi comme aussi en ces temps-là Moïse a crié vers toi. Si tu ne pars pas avec nous, Père Tubissant, ne laisse pas sortir. De cet endroit. Mais aide-nous encore davantage pour voir pouvoir partir, marcher avec nous, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir la force de voir continuer aussi cette marche. Car nous savons que si tu es avec nous, Père Saint-Dieu, toutes choses sont possibles et nous atteindrons aussi les bons ports. C'est pourquoi nous sommes déterminés à marcher avec toi, Père. Dans le bon comme le mauvais jour, mon de Père au dieu c'est les désirs de notre cœur de pouvoir vraiment vivre selon ce que toi tu veux, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai, nous faisons nos efforts pour pouvoir nous accrocher à toi. Oh Père, tu pour que tu trouves aussi plus. Dans, dans chacun de nos pères et de nous encore davantage mourir parce que sans toi nous ne pouvons absolument rien faire ce soir cet après-midi par dieu tu as eu à pouvoir nous porter cette grâce de pouvoir être assemblé et chanter aussi le chant des Sion pour ta gloire, Père. Nous chanterons ton nom, Bénémoire, ben Père Saint-Dieu, parce qu'il est digne d'être chanté et glorifié, d'être sous les lèvres de ceux-là que tu as sauvés, que tu as vraiment guéri, Père Saint -Dieu, Et aussi dans nos cœurs, mon Bénémoire, ben Père Saint -Dieu, le porter avec reconnaissance, mon roi. Ton nom est grand et ton nom est merveilleux, Seigneur. Nous le portons avec beaucoup de reconnaissance, Père Saint-Dieu. Beaucoup de respect aussi, Père Saint-Dieu. Parce que c'est nous, Père Saint dieu c'est les noms qui délivrent, Père -Dieu, les dieu Donne la vie éternelle, mon Père Dieu, c'est nous qui nous mène à la vie éternelle. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais encore. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie, voir vraiment être dans cet endroit. Bénis aussi nos frères et soeurs, Père Saint, qui sont aussi en connexion dans différents pays, Père. Oh Dieu, nos cœurs sont touchés de voir que nous avons ces bien-aimés qui chaque fois que nous nous rassemblons ici, Père, ils sont aussi en connexion, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, qu'ils soit vraiment bénéficiés aussi de son nom merveilleux, Père. Car nous avons ainsi prié. Au nom de christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous pouvons encore nous retrouver. Et lorsque nous commençons quand même des séries de réunions comme ça, nous disons, Seigneur, ce serait quand même bon pour que nous puissions continuer ainsi tous les jours. Parce que nous sommes dans les langues et nous sentons que vraiment qu'il est bon de pouvoir réellement aussi avoir des moments tout le temps de notre vie où nous avons cette approche davantage avec Dieu. Nous réaliserons effectivement qu'au fur et à mesure que nous avançons et qu'en s'accrochant ainsi au Seigneur, il y aura quelque chose de plus qui sera réellement aussi réalisé dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet puisque Dieu qui l'envoie effectivement, il l'envoie pour un but elle doit réellement aussi accomplir les desseins de notre Dieu. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et, et, et certainement qu'il cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Et dieu, comme nous le savons, il est le Dieu de, de sa parole. Nous devons toujours être dans sa présence avec beaucoup de reconnaissance et aussi beaucoup d'empressement et lui montrer aussi effectivement l'élan de notre cœur parce que il sont donc le, le rein et le cœur pour voir effectivement aussi ce que nous avons au-dedans de nous. Comme David pouvait le dire dans psaume 139, la parole n'est pas encore sur le malin, que déjà tu la connais oh, entièrement éternelle. C'est pourquoi que nous voulons que notre cœur soit purifié, donc lorsque nous venons nous voulons que ce cœur soit vraiment disposé, comme nous l'avons entendu, qu'il nous aide effectivement, ce que nous puissions avoir nos yeux, nos regards fixés seulement sur lui, alors nous ne verrons pas autre chose que ce que nous attendons de lui. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nos pensées, notre mémoire et, et subconscience soient complètement aussi sanctifiées et nettoyées. Pour que chaque chose que nous pouvons faire et surtout qui sortirait de nous. Hein, Soit pour édifier aussi les autres en fait okay. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel Ou pour donner aussi la soif aux autres aussi De, de soupirer à aimer ces dieux C'est cela, c'est donc pour lequel nous nous accrochons à ces dieux Que Dieu vous bénisse Amen. Ah, Je peux vous voir étant venu de loin comme de près Hier nous avons notre bien-aimé frère Loïde avec notre soeur Marie Ainsi que leur bébé Ils nous ont encore la joie d'être là encore Aujourd'hui aussi, je crois qu'il y a un frère qui devait aussi arriver, je ne sais pas si frère... non, Est-il un frère qui est arrivé aujourd'hui encore Je ne vois pas encore. Bon, que les Seigneur soient bénis. Je pensais que le frère c'était aujourd'hui, peut-être probablement que c'est demain qui doit être. Mais nous sommes heureux d'être là, de pouvoir nous retrouver et surtout que nous avons des réunions tous les jours. Et demain, c'est particulier, samedi nous sommes. Et demain aussi, nous y serons. Lundi, nous y serons, que Dieu nous aide. Amen. Nous prions que le feu tombe. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, prenne le contrôle. Déjà, quand nous avons cet élan, c'est sûr et certain que Dieu va faire quelque chose. C'est sa façon de pouvoir faire. Et quand nous. Vous savez, comme il est dit, effectivement, qu'ils étaient assemblés là d'un commun accord. C'est d'un commun accord que. Alors, tout d'un coup, on va un vin, comme on va un vin peu peut tuer, remplit donc la salle. Toutes choses sont possibles. Et c'est ce que nous désirons, effectivement, que notre Dieu puisse accomplir aussi au milieu de nous. Afin que nous puissions avoir la force de pouvoir continuer aussi la marche. Et c'est lorsque nous arrivons près du but, effectivement que ça devient dur. Mais il faut prendre courage. Et nous réalisons aussi qu'effectivement, que... vous voyez, c'est une période quand même assez particulière parce qu'il y a tout un tas d'événements qui s'enchevêtrent. De plus en plus effectivement, il n'y a pas longtemps, c'était les bombes, les ceci qui tournaient autour des reins, par à gauche, à droite, où, où les gens ne savaient plus où se mettre. Et tu es dans les bus, et les trams, tu regardes ton voisin, s'il, il il, ça va, et si tu vois un sac, tu commences à avoir peur. C'est toujours comme ça. À peine on est passé, sorti un peu de là, et puis on est rentré encore dans l'autre. C'est à dire que ce sont des moments d'en. Mais pour vous qui craignez l'éternel, les choses sont tout à fait différentes. C'est là la grâce et, et le bonheur. Je voulais toujours répéter, à mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Peu importe les noms qu'on nommera, tout ce qui peut arriver, vous soyez en paix. Qu'on dise c'est pire et c'est comme ça, comme ça, vous soyez en paix. Il dit Je suis l'éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes les maladies. Donc ce qui viendra ou ceux qui pourra encore venir, la question c'est de pouvoir savoir est-il ton Dieu Parce que s'il est ton Dieu, alors tu sais réellement la position qu'il faut prendre en réalité. Mais il a dit ça dans le livre de psaume au chapitre 50 effectivement, il dit mais Dieu donc je convoque donc je convoque comme vous peut dire, rassemblez-moi mes, mes fidèles à moi qui ont fait alliance avec moi, Parlez, sacrifice. Et Dieu vous bénisse. Vous voyez que Dieu a les siens. Oui, amen. <rire> amen. Et les siens le reconnaissent aussi. C'est pourquoi nous sommes pas, nous ne venons pas comme des aventuriers qui vont un peu tâter les terrains pour voir comment se.. Ce... Non, nous venons comme ceux qui sont sûrs que certainement il est avec nous. Et quand nous traversons même la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas aucun mal. Parce que ça était son bâton. Nous rassure. nous sommes vraiment les plus heureux. C'est vrai qu'on ait des douleurs quelque part, mais on sait que la douleur passera. Ah, que le Seigneur notre Dieu soit béni. S'il si ne nous avait pas sauvés, s'il si ne nous avait pas visités, on serait comme tous les autres. Non? Un petit peu l'angoisse, un petit peu l'angoisse, les pertes de contrôle. On commence à voir, vous savez, c est, c est les, on ne saurait même plus quoi faire sans espérance. Mais il nous a accordé la grâce. Il a toujours eu à pouvoir dire que la paix soit avec vous. C'est ce qu'il veut aussi maintenant, en fait, que, que la paix soit avec nous. Nous devons avoir cette paix. Que jamais, peu importe mon frère, et ma soeur, que, peu importe la nouvelle qu'on peut vous annoncer, mais la panique ne peut pas être de mieux le peuple de Dieu. Mais c'est toujours la paix. Pour quelle raison Parce que le pain, il vous assurera. Le vêtement, il assurera. Les logements, il assurera. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi pour que tu sois sans espérance Et même, plus encore, c'est Job qui disait qu'il était là, dit que même si mon corps est dépouillé Alors là, c'était... Et on nous dit qu'Abraham espérant contre... Eux. Vous comprenez donc, hein C'est-à-dire il n'y a même pas d'espérance. Lui, il espérait. Alors, frères et sœurs, vous voyez, nous, nous, nous avons donc des raisons bien précises pour être chaque jour dans la maison de l'Éternel, pour les louer et les glorifier c'est vrai on, on peut aller travailler mais quand même on vient parce qu'on se rend compte qu'effectivement que si j'ai eu à pouvoir avoir la journée mais c'est grâce à lui c'est lui qui conduit toutes choses si je peux avoir la nourriture c'est grâce à lui qu'est-ce qu'il attend de moi d'abord nous l'avons entendu la fois passée hein? il prend soin de nous dans tout le moindre détail et même les vêtements. Vous savez qu'ils ont marché 40 ans. 40 ans. Donc, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, vous comprenez, non 40 ans. Leurs vêtements, ne six point et leurs chaussures non plus. Dieu prenait soin de tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas souffert de soif dans les déserts où ils passaient. Vous savez que toutes ces choses-là ont été, donc, euh, c'est passé ce qui, qui aussi pour notre instruction nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles, nous réalisons que le Dieu qui, dont nous prions, dont nous venons à parler aujourd'hui, le Dieu de la Bible, il est toujours vraiment aussi un Dieu fidèle à sa parole. S'il a fait ça avec eux, il va aussi le faire aussi avec nous. Donc, ces témoignages doivent être rendus pour que toi qui doutes quelque part, tu puisses avoir quand même une assurance dans ces idées. si eux, qui par exemple les faisaient comme ça, mais ils avaient, des, pour pourrait c'était difficile, mais Dieu pouvait que ce qui était difficile devenait facile. C'est vrai, non Traverser la mer rouge, ce n'était pas possible. Alléluia Je vous l'ai dit ici, vous pouvez avoir des bacs, mais combien vous devez avoir des bacs pour transporter tout cela Et en plus, il fallait avoir le temps de les fabriquer. Oh. Puisque Pharaon était derrière, la pression y était. Alors comment vous allez traverser Donc on regarde, on dit, mais devant nous, il y a la mer derrière nous, c'est Pharaon. Mais entre, entre Pharaon et nous... Gloire à Dieu ah, il, est, il est toujours présent Le Jésus toujours Magnifique hein? Alléluia Il n'abandonnera jamais Ceux qui sont à lui Même dans des conditions les plus difficiles, Il est toujours présent C'est pour bon, ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire Vous savez Si et ceux qui chantent Dieu, j'ai toujours dit cela. Ils ne se rendent pas compte de la grâce qu'ils ont. C'est un don merveilleux d'avoir cette inspiration, de pouvoir avoir des cantiques pour louer Dieu. c'est une place aussi, si pouvoir s'asseoir ce soir-là, de louer l'Éternel notre Dieu. C'est une grande bénédiction, en fait. Vous vous rendez compte que votre travail, c'est louer Dieu, l'exalter. Je ne sais pas si vous avez compris, mais être là et louer Dieu. Alors, <rire> nous allons lire. Alors, vous vous rendez compte, dans ce, pour que vous puissiez voir l'importance de louer l'Éternel, de ce sens, le mur de Jéricho. Alléluia! Il n'y avait aucune armée qui pouvait percer. C'est vrai que, de temps en temps, quand on regarde, effectivement, et, et, nous nous rendons compte, en fait, des de choses que Dieu nous demande. Dans le naturel, parfois, bon, on ne comprend pas, mais c'est dans le spirituel que euh, cela a son impact, en fait. Il fallait aussi mettre les trompettes devant l'arche, effectivement, vous connaissez, non Donc, les chantres chanter, puis bon, donc, les trompettes, c'est Vous connaissez là de chrétien, non Et alors, maintenant, il leur dit, faites le tour. Si on fait les tours, beaucoup pouvaient se poser la question, mais quand même pour le mur du Jéricho ici, pour quand même remporter, il faut quand même qu'on ait des béliers. C'est-à-dire qu'on sait qu'en l'ancien temps, les béliers, c'était on fait la tête des béliers pour taper. On a quand même des béliers ou des moyens de pouvoir faire quand même, parce qu'on va faire les tours, mais les tours vont servir à quoi? Ils ont loué Dieu, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient fait. Puis on leur demande de faire le tour, mais des tout, de quelque chose. Je pense que déjà pour pouvoir, quand on est là, on regarde, mais bon, peut-être que, vous avez les, les sacrificateurs ici, et puis Josué nous dit, faites le tour, que l'Éternel a dit, faites le tour. Mais on pense qu'ils pouvaient quand même nous dire, nous, prenez des masses, tapez le mur, et le mur va se crouler Oui, mais nous dire de faire des tours, parce que vraiment, ça va servir à quelque chose. Mais quand Dieu a dit « faites les tours », il sait ce que ça veut dire « faites les tours ». Dans le naturel, vous ne voyez pas, mais c'est dans le spirituel. Quand vous venez vous asseoir ici, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le spirituel, mais Dieu fait quelque chose de grand pour vous. Votre intérieur, par les chants que vous chantez, par la parole que vous écoutez, votre intérieur, il grandit davantage. C'est-à-dire que Dieu prend de l'espace. Vous dites, mais bon, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. À un moment, vous regardez et vous dites, oh, ce n'est pas possible. Seigneur, je sens un changement. Ou oh, à la maison, tu pries, tu commences à parler en langue. Comment c'est arrivé Bien sûr que okay, oui. Mais... Parce que le Seigneur, il fait son travail. Frère, ça, vous n'êtes pas ici en vain. Le Saint-Esprit, il travaille dans chacun de vous. C'est sûr et certain. Il prépare, il fait ce qui est nécessaire. Vous ne le voyez pas, vous, mais lui, il le fait. Bon, prenons l'écriture dans les livres des Romains au chapitre 8, je pense. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Lisons à partir du verset. Quand Dieu nous donne des moments comme ça, mon frère et ma soeur, chaque enfant de Dieu soupirera de pouvoir être là. Personne ne voudra manquer. Ah, que Dieu nous aide à ce que nous ne réalisons pas les bienfaits que le Seigneur notre Dieu nous accorde. Mais, parfois, mais que Dieu vous bénisse tous. Amen. Romains au chapitre 8, et nous lisons uh, ici au verset euh, 14. Romains 8, verset 14, il nous dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quinte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ».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 Tendre père et précieux sauveur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour ces jours encore que nous avons de pouvoir être dans ta maison pour pouvoir réellement aussi te louer, te glorifier et entendre aussi ta parole père au oh Dieu. Oh Père Saint, c'est vrai que tu as dit que là où deux ou trois qui seront rassemblés en mon nom, je serai aussi au milieu d'eux. Et nous le croyons aussi bien que tu es au milieu de nous encore aujourd'hui. Père, nous sommes vraiment dans la joie de savoir que toi, notre Créateur, tu es là présent pour pouvoir aussi nous conduire encore dans toutes choses et surtout pendant cette période, Père, et également pour pouvoir nous parler parce que ta parole à toi a fait son travail dans tout un chacun. C'est vrai que nous en avons tellement besoin. Aide-nous à ce que nos cœurs puissent aussi s'ouvrir enfin que la sémence tombe. Bon ben, ben, pas puissant Jésus-Christ, mon roi, cela réglerait beaucoup de problèmes. Sois béni, sois glorifié, car nous ainsi prier au nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous nous regardons comme les scènes écritures nous fait part et surtout nous montrant toujours la, la bonté de ces dieux, notre Seigneur et, et surtout aussi c'est que lui il, il, il, il a fait et qu'il a toujours eu à pouvoir faire et continue de pouvoir faire parce que la consolation nous vient de ce que c'est quand même extraordinaire de voir comment euh, Dieu il a vraiment la sagesse de pouvoir faire les choses selon sa façon à lui de faire je le répète toujours ici parce que aussi longtemps que nous ne comprenons pas effectivement la façon de dieu de pouvoir faire les choses eh ben nous agirons toujours contrairement à ce que dieu voudrait que nous fassions eh, bah, par exemple et quand nous pouvons lire l'écriture ici dans romain on a volé plus haut et hein, non plus plus loin par là, où oui oui il dit il dit ceci que euh, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment dieu <rire> Alors vous, vous comprenez que quand on dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, alors on se pose la question quand même humainement parlant. Donc même les douleurs que j'ai, même les souffrances que j'ai, même les insultes qu'on me dit, même tous ceux par lesquels moi je passe alors que je n'ai rien fait aux autres, hein, ils m'insultent, ils me critiquent. En fait, tout ce que je reçois, les difficultés que j'ai, ben, tout ça, c'est concourt pour mon bien. Parce que juste à me poser la question, mais de quel bien Parce que les douleurs, les souffrances et tout ça. C'est vrai. Parce que souvent, nous disons Amen. Eh? Ils disent, Amen. Et maintenant, hein, parce que quand on dit amen à la parole de Dieu, on doit être euh, Seigneur, Alléluia, c'est la vérité. Mais maintenant, quand on se met, maintenant, dit, mais tous les problèmes qui m'arrivent, hein, je vais au travail, on me chasse au travail. Je cherche un job, je ne trouve pas de job. Partout où je veux, je me regarde pas toi. L'autre, oui, tout ça. Hein. Donc, tout ça, concours pour mon bien. Ah, c'est extraordinaire, frère, ça. C'est pour ça que nous devons connaître notre Dieu. Et surtout aussi, lui, lui faire confiance dans tous les domaines, dans tout ce qu'il pourra nous dire, parce que Dieu ne peut jamais mentir. Vous savez que le Seigneur a, nous a montré, effectivement, c'est lui qui est le père de mensonges. Donc s'il y a le père de mensonge, il y a donc le père de la vérité. Amen. Les dieux les deux ne peuvent pas... Habiter. Soit c'est le mensonge, soit c'est la vérité. C'est pour ça que le père de mensonge, il ne peut jamais sortir quelque chose de vrai. Oui, mais de Satan, il ne peut pas sortir de la vérité. Non, non, rien. Mais des dieux, il dit, ma, la vérité il ne sort que de ma bouche, en fait. C'est pour ça que lorsqu'il dit, la Bible nous fait savoir que quand il dit, la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe effectivement. Donc nous comprenons qu'effectivement, que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir vraiment confiance au Seigneur. Même si nous n'arrivons pas à pouvoir comprendre ce qu'il a dit. Mais nous croyons que ce que lui vient de dire, c'est la vérité. Mais Dieu est tellement merveilleux, particulier, parce que quand il dit quelque chose, même temps, tu ne peux pas le comprendre. Mais regarde, effectivement, comment tu réagis. Tu crois, mais c'est par après que Dieu va t'expliquer comment... Parce que lui-même, il est l'auteur et l'interprète de sa propre parole. Donc s'il a dit, il sait effectivement ce que ça veut dire. Mais il va aussi de cela te faire comprendre cela. C'est comme la Bible nous fait savoir, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu nous a révélé par son esprit. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, ben, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. <rire> Gloire à Dieu. Amen. Que ce soit les problèmes, les souffrances, tout ce qu'on peut arriver à pouvoir rencontrer toutes ces choses-là, dans notre vie, effectivement, tous les jours, même si on a des problèmes tous les jours. Mais c'est toujours pour notre... Ah, que Dieu soit béni. Parce que si au travers de tous ces problèmes-là, eh ben dis donc, que okay, Dieu façonne effectivement l'homme à son image, vous ne réalisez pas, frère et sœurs, je, je voudrais que vous compreniez vraiment. Parce que, par la bouche de l'apôtre Pierre, il, dit, il nous fait comprendre effectivement que les épreuves, donc toutes ces choses-là que nous avons, les difficultés-là, sont plus précieuses que l'or périssable. Là. nous le répétons, est-ce que vraiment nous en pèsons effectivement aussi la valeur parce qu'on nous dit que les épreuves sont plus précieuses que l'or périssable. est-ce que vous comprenez donc effectivement que, donc c'est quand moi je passe par des moments difficiles, je souffre pour la cause de l'évangile alors c'est réellement pour moi c'est plus que de l'or effectivement, c'est plus que même de l'argent que je peux gagner ah oui c'est vrai Si aujourd'hui euh, on me dit qu'on euh, va me chasser du travail parce que et je ne fais pas les choses comme le monde le demande, parce que ma façon de pouvoir faire les choses est toujours contraire à, à la manière dont on les fait dans le monde normalement, on devrait pleurer pour cela. Donc quand nous disons non, c'est ici. Mais quand vous êtes avec ces gens-là, le problème, c'est pas d'être seulement chrétien. Easy. Non, non, non, non. C'est quand vous êtes là, pour ne pas dire, ah, mais, mais Dieu, il ne voit pas quand même. Bon, j'ai fait tous les efforts, mais quand même jusqu'à ce point-là. Maintenant comment je vais payer ma maison. Mais tu dois savoir ce que tu fais. Parce que frères et sœurs, c'est plus facile de faire des compromis, hein. À l'Assemblée, tu es bien. Alors, je, bon, il ne faut pas m'en vouloir. Hein? Parce que parfois, vous dit, non, non, no, je ne vais pas être longtemps. Ce sont sommes samedi. Amen. va se réduire cela demain. À l'Assemblée, vous êtes bien. Alléluia, gloire à Dieu. Vous venez avec des jupes et tout ça. Oh, alléluia, vous chantez même devant. Gloire à Dieu. Quand vous sortez, un pingui pingui un ping-ping-ping. Et que c'est pantalons, c'est à cause du travail. Oui, <rire> Mais alors que la Bible te dit ce qu'elle dit, mais quand toi tu arrives là, puisque les frères et soeurs ne sont pas la personne de la gauche, à droite il n'y a la personne, je gagne, et puis je commence à pouvoir. Parce que j'ai besoin de cela. pensez-vous que Dieu n'est pas capable de vous donner un travail, même si on vous chasse là, il va vous donner un autre ici c'est la confiance, frères et sœurs mes frères, nous, nous tendons à quelque chose de très particulier et, vous savez, il n'est pas besoin que tu fasses de compromis pour quelque chose c'est à dire que mettre la parole de Dieu à côté pour quelque chose qui effectivement que, que tu veux avoir mais qui est passager et quand on a confiance au Seigneur effectivement on est sûr et certain que à ce moment là même si euh, les frères et les sœurs ne sont pas à côté de vous mais vous même vous avez souvent c'est ça en fait quand on n'a pas cela en soi c'est parce qu'en fait on n'est pas passé par les épreuves parce que les épreuves c'est que Dieu vous prépare à résister effectivement contre ce qui va arriver bien sûr que oui ce que Dieu forme en fait un caractère pour que tu sois fermi nous l'avons vu hier avec David n'est-ce pas si David n'avait jamais eu ça avec les lions et les ours, effectivement, il n'aurait jamais résisté devant Goliath. Bien sûr que oui. Ah c'est sûr, s'il aurait vu Goliath, il aurait fouillé aussi lui. Et parce qu'il n'a aucune expérience qu'il a eue. Il n'a pas eu le moments difficiles dans sa propre vie, effectivement, il n'a jamais eu. Mais là, Dieu a fait passer des moments difficiles parce qu'il lui préparait pour quelque chose. Quand il s'est tenu devant Goliath, il a même dit, mais c'est Dieu qui m'a délivré des ours. Tu dois aussi savoir dire, mais c'est Dieu qui m'a délivré du problème de séjour. Qui m'a délivré du problèmes de maladie. Maintenant, même si j'ai un problème de séjour, il me délivrera encore. Les chrétiens ne se plaignent pas. Les chrétiens glorifient Dieu. Dans toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'ils sont Dieu leur passé d'abord avant ces choses-là. Il est passé par moments difficile où il a été travaillé. Et puis quand toi tu dis que peuvent me faire les hommes, tu dois savoir sur quoi tu te présentes. Oui, parce que tu dois savoir et tu pèses effectivement les paroles que tu dis. De manière à ce que quand, bien même, il s'est même devant toi, on va faire ça avec toi, effectivement, tu dis non, moi je sais où je me tiens. Tu dis ça en toi-même, tu dis mais non. Parce que regardez par exemple l'exemple des trois hébreux croyants. Ça c'est toujours important. Hein. Mais la foudaise était là, mais le roi était là, donc tout le monde était là impressionnant. Mais ils ont dit que non, sachons au roi, nous ne nous inclinerons pas. Parce qu'ils connaissaient. Dieu, dit notre Dieu a la capacité de pouvoir le faire. Alors, on nous fait comprendre une chose dans les scènes Écritures que nous avons lues ici. Et il nous dit, au verset, il dit, mais, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Là, c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller, en fait. Donc, ceci doit nous montrer que, montrer que nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire que la conduite de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant. Donc dans ma vie à moi, je dois être dans une condition telle que je ne peux pas prendre une décision moi-même dans ce que je dois faire sans que j'ai consulté l'éternel. David était un homme selon le cœur de Dieu, même au combat. Donc, dans presque tous les domaines de sa vie, David consultait l'Éternel. David plaçait Dieu au-dessus de tout. Bien qu'il était un roi. Vous vous souvenez pourquoi sa femme était devenue stérile? Amen, amen. Parce que quand l'âge de l'Église s'était amené, il s'est levé de son trône, il a commencé à danser, à danser. Sa femme l'a Mais un roi qui danse devant les gens comme ça. Alors, il lui dit, mais c'est ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Donc, même au combat avec Joab, prenez prenait l'épée avec la mais dit non, non, non, non, non fais pas ça, il faut qu'on consulte d'abord l'éternel. C'est-à-dire que quelqu'un dont Dieu est tellement si important, il se laisse conduire par ces dieux-là. Donc dans dans ta vie, je parle en fait aux croyants, dans ta vie à toi, c'est pour ça que euh, il faut qu'on comprenne effectivement que quand on dit aussi toutes choses qu'on que dans ta vie à toi, en tant que croyant, je dis pas en tant qu'un païen effectivement, ou un soi-disant croyant, mais en tant que fils de Dieu. Même pour le travail que tu vas aller faire, quand tu cherches le travail, tu ne vas pas dire, moi je vais seulement ce poste-là, cet endroit, effectivement, à cette société-là qui m'intéresse. Non, non, non, non, non, non. Seigneur, donne-moi là où tu veux que je sois cest que tu veux que le Seigneur te conduise en fait. Quand tu dis cela, tu es déterminé mais même si c'est un, un. Pour aller peut-être prendre, je ne sais pas moi, des choses que moi je pense pas, mais tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Donc, il faut qu'il soit déterminé que ce que Dieu va te donner, tu vas prendre ce que Dieu te donne. Même si ce n'est pas un poste de secrétaire, je ne sais pas moi qui a mis tes, bon, maintenant, va maintenant simplement être là comme employé, ce qu'il me donne comme employé, je prendrai. Pourquoi vous prendrez parce que vous avez compris sa décision des dieux. Et si Dieu vous donne ce cette poste-là, cette poste effectivement, elle va glorifier Dieu. Frère, dans tout C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire le choix. Même quand on dit effectivement aussi, même le choix d'une épouse. Bon, je vous en ai parlé, effectivement, mais oui, même le choix d'une épouse, quand on doit choisir une femme, on ne choisit pas sur les critères des yeux. Ah, c'est pour ça qu'on on ramasse tous les problèmes possibles. On commence à dire Ah Dieu, pourquoi j'ai suis Et qu'est-ce que je ne sais plus vivre, je ne sais plus avancer. Mais c'est votre faute à vous. Vous n'avez jamais consulté Dieu. Et quand vous dit consultez Dieu, oh frère, quand même, vous ne dites pas, des boules, vous faites pas comme ça. Vous quand même, et comment quand même Dieu va nous parler. Mais tu sais bien qu -ce que si tu te demandes Dieu, Dieu va te répondre mais c'est un problème parce que tu as peur que Dieu te dise le contraire c'est ça le grand problème et puis quand vous avez foncé les choses sont arrivées et puis vous commencez à pleurer ah oh, comment est-ce possible mais c'est le même frère mais les mêmes frères là qui te disait ma soeur ou bien mon frère prie. oh il est méchant Maintenant, quand tu es rentré dans la chose que tu voulais, complication, c'est toujours la même que tu viens encore. « Oh, prie pour moi que Dieu puisse accorder la grâce à Dieu. Maintenant, c'est Dieu. Il te délivre de quoi maintenant Tu le voulais, maintenant, tu veux que Dieu me délivre. Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire que nous puissions apprendre à consulter Dieu, frère. Ce n'est pas qu'après avoir posé et adopté des décisions, qu'on va dire « Maintenant, Seigneur, est-ce que c'est bon ?» Non Avant de prendre la décision... Je dois consulter l'éternel et je dois être sincère dans la recherche. Amen. Seigneur, même si ça me plaît, même si c'est bon pour moi, même si la chose en dit, tu dis, ah, en tout cas, moi, je ne peux pas bien. Seigneur, je veux savoir quel est le droit à toi. C'est là aussi le problème avec nous tous ici. Nous marchons avec les yeux, mais nous ne marchons pas par la foi. Parce que si nous marchons par la foi, ben, les choses seront déjà réglées. Ah, dans beaucoup de choses qui ne seront pas que, c'est vrai frère, nous prions Dieu, mais nous remercions Dieu parce qu'il est bon. Nous prions Dieu parce que, regardez combien il y a de combats dans le couple. Quels sont les combats que vous ne rencontrez pas, c'est sûr et ah, certain. Oui, oui, oui, oui, oui, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, soit c'est ici, c'est là. Puis on se pose la question, on se gratte la tête, Seigneur, pourquoi je me suis engagé là-dedans mais quand tu t'es engagé, Dieu n'était pas là. Oh, c'est aussi la chose importante pour l'homme. Parce qu'il ne faut pas vous empresser de pouvoir euh, vouloir faire. Parce qu'il y en a de ceux qui sont tellement pressés. Mariage, mariage, mariage, mariage, mariage. Ça devient comme un cauchemar. On n'arrive plus à pouvoir tenir. On ne sait plus respirer. Mariage, je vais me marier. Mais ce qu'un fils de Dieu le sait, c'est qu'un jour, quand même, je me marierai. Il n'y a pas d'empressement, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi vous voulez vous empresser c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Parce que les seigneurs donnent chaque chose en son temps. Donc, <rire> attendons, vous savez, frère et quand il était encore 300 ans, il pouvait pleurer, crier, il n'allait pas sortir de l'Égypte. Nous voulons, nous voulons Dieu te bénisse. Nous voulons sortir, nous souffrons, vous restez en Égypte. Oh, on ne tient plus, vous restez en Égypte. Parce que Dieu avait dit, après 400 ans, Alléluia. Lorsque 400 ans est tombé là, alors il est descendu. Il dit Moïse, j'ai entendu. Nos frères et soeurs, que Dieu nous aide à pouvoir connaître ce Dieu avec qui nous marchons. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible insiste sur les fils et filles de Dieu. C'est important que nous puissions prendre un tout petit peu de temps parce qu'ils ne nous pas. C'est nécessaire. Donc, effectivement, que ton caractère, ta façon d'être dans tous les domaines. Amen, amen. C'est pour ça que vous ramassez n'importe quoi, de ceci et de cela, et puis on commence à pouvoir avoir des troubles, effectivement. Mais oui, parce que vous vous êtes précipité vous-même. Alors que Dieu, notre Seigneur, frère, ça. Dieu, si nous lui faisons confiance, il va nous donner toujours le meilleur. Dieu ne va pas te donner autre chose que le meilleur. Parce que d'abord, si nous considérons les choses, il est, il est trop bon. Je vous en supplie, comprenez bien cela, ce ne soit pas comme une musique que vous entendez qui nous répète cela. Non, je l'ai dit, vraiment c'est la vérité, il est trop beau. Parce qu'il pensait un peu frère et sœur. Regardez, l'homme était là seul dans ce jardin, l'homme n'y pensait même pas. Mais Dieu a pensé au meilleur de la chose. Il dit, mais qu'est-ce que je peux lui donner qui soit meilleur pour lui Toujours Dieu qui pense. Dieu ne pouvait pas te donner quelque chose de mauvais, non D'ailleurs, vous, vous remarquez très bien que quand il l'a fait, l'homme s'est tellement réjoui, il est sorti. de la séjour là, ces -là on, a, on a même entendu la voix d'Adam. Non, bah, ce n'est pas vrai. Depuis tout ce temps-là, effectivement, il était toujours en train de travailler. Mais quand ces jours-là est arrivé, Adam a parlé. <rire> mais oui, parce que les tous les animaux, c'est vrai qu'il a donné des noms. Mais là, il s'exprimait avec un grand artiste. Ah, effectivement, etc. Ah là là là, il est sorti de lui-même. Passif, on l'appellera femme. Et puis, os de maison et chat de ma chair. Et l'homme quittera son père rapidement. Hein? Et, ah. et ces jours-là, les valises vont pas rester là. Dit l'homme quittera, il va quitter son père. Donc vous voyez les dons que Dieu donne donne tellement l'empressement la joie, la légresse à, à l'homme effectivement, parce que Dieu dit il ne faut pas, qu'est-ce qu'il qu qui faut que je peux faire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il doit lui donner quelque chose de meilleur à lui faire, donc Dieu pense effectivement à, à nous alors que ce qui veut dire que si nous savons que c'est Dieu il forme toujours des projets de bonheur pour nous et qu'il a dit qu'il est l'alpha et, et l'oméga, il connaît la fin avant le commencement, pourquoi ne lui ferais-je pas confiance dans tous les domaines de ma vie Je voudrais vraiment que Dieu fasse quelque chose. Alors, quand j'ai les désirs dans mon cœur, alors euh, quelqu'un me disait une chose, euh, je crois que c'était oui, que une question qui était venue mais je ne crois pas il dit mais de toutes les façons euh, je crois que ces, ces jeunes hommes n'a peut-être pas, pas encore que je pense il dit ben, de toutes les façons euh, c'est que moi je peux, c'est que moi-même je peux vouloir je ne peux pas vouloir autre chose qu est qu parce que Dieu ne peut me donner que euh, c'est sa volonté alors quoi d'autre que je peux faire Et, euh, mais vous nous oubliez que dans l'Epsom 37, il nous est dit que fais donc de l'éternel tes délices. Il te donnera quoi Ce que son cœur désire non, non. Allez, allez, allez. Ce que ton cœur désire. Dans les choses de Dieu, il y a frère. Amen. Dieu sait. Parce que Dieu sait que si toi tu l'aimes, tu ne pourras pas désirer autre chose. Amen. Que ce qui est vraiment bon. Alors ce qui est bon, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils voient que c'est compliqué. C'est ceci, c'est la... Non, c'est la voie la plus facile. La voie la plus paisible. Vous vous rendez compte que pour faire mon choix, je me réponds seulement que mon père s'occupe. Je ne me tracasse pas. Je n'ai pas dit, figo, figo, figo, figo. non. Non non non non non non non non non. J'ai d'autres en qui j'ai dit mon père fais les choix pour moi. Moi j'ai donc bien là. Je pense à la plage, aux arbres, à tout ça et, et je sais pas mon tracard. Mais toi non, tu veux les tracards. Dit, comment, tu ne dors pas, tu as des cauchemars. Mais Dieu a donné la nuit pour dormir, pour avoir la peine, une nuit une, une, une, une, une, paisible. Lui, il s'occupe de tout. Il t'a dit, venez à moi, tu es fatigué, chargé. Mais toi, la nuit, tu te charges toujours. Tu comprends, mais il est là pour toi. Il veut faire tout pour toi. Quel... Alors ah, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comme la Bible le dit ici, sont donc fils de Dieu. Alors, nous réalisons que le Fils de Dieu ont toujours, et c'est comme cela que cela est en eux, de pouvoir se laisser conduire par l'Esprit. Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, quand on nous dit bien que nous sommes fils, c'est que Dieu est notre frère. Et nous croyons qu'effectivement, que si nous sommes quand même, même des, humains, des humains dans notre état, nous devons avoir confiance en notre Père. Pourquoi Parce que notre Père a quand même eu l'expérience avant nous. Il est passé par ce chemin que nous sommes en train de passer, il a de bons conseils. Parce qu'il avait dit, mais mon fils écoute l'instruction de ton Père. Donc c'est-à-dire que le Papa ne va, va jamais donner de mauvais, mauvais conseils. Un père qui est normalement père et qui aime son enfant, il va vouloir faire de, que son enfant réussisse dans sa vie. Amen. Donc, les conseils qu'il va te donner, eh c'est pour ta réussite. Jamais un père ne peut donner des conseils pour ton échec. À que, bon, je pense qu'un véritable père, nous prenons le vrai père qui aiment leurs enfants et qui sont devant des bonnes dispositions, ils se battent tous les jours. Quand toi tu vas à l'école, c'est comme c'est lui qui va à l'école. Oui. Quand tu réussis, c'est comme c'était lui qui a réussi. Oui. Donc c'est cela dont nous comprenons. Alors, nous avons confiance. Il a, donc, la Bible même plus loin. Il dit une chose, honore oh ton père et ta mère. Donc, c'est-à-dire le respect quand ils vous disent quelque chose. Comme aujourd'hui, dans cette génération ici, un, un papa ne peut rien dire à son enfant. Et maman non plus. Vous pouvez vous observer ici. Même ceux qui sont... Que maman parle ou papa parle, c'est la révolte, directement. Ah oui, mais tu ne comprends pas, monsieur. Et puis, vous puis, puis, vous dites... J'entends l'expression, vous vous venez de bled... Nous sommes des blédards. Alors, un enfant qui, ici, ne peut pas te faire confiance, blédard. Donc, tu ne connais rien, tu ne sais même pas comment fonctionner ce téléphone. Bon, mais toi qui formes le téléphone là, c'est comme le bledard qui t'a mis au monde. Non? Vous voyez les choses effectivement. La manière... Bon, bref, c'est pour que nous comprenions que c'est nécessaire. Donc, on a confiance au Père. Donc, on doit avoir confiance en fait à la conduite de l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend au devant. Mais par contre, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, le sait. Il connaît le futur. Il connaît aussi le passé. Il connaît aussi le présent. Pas bah, lui qui forme tout. Alors, je dois avoir confiance en lui. C'est important que vous compreniez toutes ces choses-là. Alors, et on nous fait comprendre aussi plus bas, on nous dit, regardez très bien, il dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. » La peur. La peur, vous comprenez cela C'est là où est l'esprit de Dieu, là aussi est la liberté. C'est-à-dire que nous avons la liberté de louer Dieu, nous avons la liberté de pouvoir parler de Dieu, donc nous avons la liberté de servir Dieu. C'est-à-dire que même dans notre vie de tous les jours, nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Parce que nous avons quelque chose de très important. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, en fait, dans notre marche. Et vous savez que euh, le Seigneur a dit qu'effectivement, quand on vous amènera devant les tribunaux ou devant... Ne pas médité, même pas ce que vous allez dire. Mais pour quelle raison Parce que l'Esprit de Dieu vous donnera à l'instant même. Les paroles qu'il faut... Vous voyez combien nous allons être soumis à cela Donc les paroles qu'il faut... Je vais, je vais chercher mon travail... Je ne vais pas, c'est vrai que bon, vous pouvez faire une certaine manière, de manière, je ne devrais pas répéter blablabla, Non. C'est-à-dire que la, la chose que tu dois faire le plus important. oui, je vais préparer, mais prier d'abord. Prier, Seigneur, je ne sais pas comment ils vont me demander, comment ils attendront que je puisse parler. Quand j'arrive là-bas, Seigneur, donne-moi les paroles. J'ai fait ce qu'il fallait faire, étudier, j'ai étudié. Mais quand même, c'est toi qui sais ce qui peut être dit. Alors, donc tu passes plus de sang à prier, je n'ai pas dit de ne pas étudier. Mais étudier, mais plus, beaucoup plus de temps dans la prière. Comme ça, pour que tu sois fort. Parce que quand on va prier beaucoup, on se sent encore mieux. Et on n'a plus à trembler. Par exemple, oh, ces professeurs-là, il est difficile. Parce que quand il t'interroge, il tremble déjà. Non, toi, tu deviens là, tu es fort. Oui. Et c'est les professeurs qui disent, oh, mais celui-ci, il ne tremble pas. Mais il ne tremble pas parce qu'il s'est déjà préparé lui-même. Et il a confiance en son Dieu qui est avec lui, effectivement. Et c'est comme ça que vous réussissez l'entretien d'embauche. Oh, je ne sais même pas comment je vais parler, Seigneur. Tu, tu, tu as peur, effectivement. Mais non, prépare-toi dans la prière. Amen. Amen. Oui. Même si la personne a un mauvais cœur, Seigneur, toi, tu peux toucher le cœur. Je vais parler avec fermeté. Je vais parler avec assurance. Mais si ce travail-là est à moi, ah ben, je l'aurai, Seigneur. Je n'ai pas peur. j'ai dit okay, oh, oh, tu commences à parler. Oui, ah, tu aimes telle partie Oui, Oui, oui, oui, oui. Mais non, non, non, non, non, non, non, non. Est-ce que vous. Je, enfin, je, je donne un exemple, quoi. Oh, tu aimes le H-O-M Oui, oui, oui, oui. Tu peux travailler avec la. Oui, oui, oui, oui. Mais non, toi, tu sais bien que ce n'est pas normal. Alors, tu, tu dois savoir, et quand tu arrives là, tu es ferme dans ce que tu dois dire. Je dis, non, je dis bon, si on te pose une question, ça ne sert à rien de pouvoir toujours tout, tout, tout, tout accepter comme ça. Mais non comme ça, vous te dites, moi, j'ai fait comme ça, vous allez c'est ça va passer bien. Mais non, le Seigneur sait ce qui peut passer, qui ne peut pas passer. Donc, tu pries, effectivement, et quand tu arrives là, et tu vois, et puis te poses la question, tu restes faire. Non, ça, je trouve que c'est comme ça. Ah bon? Ah bon? Je vous ai donné un exemple, sinon, vous avez peut-être oublié notre soeur Deborah Liban. Oui, Amen. Nous les mots c'était enfant. Ces témoignages-là restent toujours dans mon cœur. Et il dit à la dame. <rire> ah, Déborah, que Dieu te bénisse. Amen. Mmh, que Dieu la bénisse. Amen. Voilà. Amen. C'est cela que... Oui. Euh, que Dieu bénisse tout celui qui met la parole de Dieu en pratique. Avec détermination. Parce qu'il ne faut pas vouloir se faire tout avec eux pour dire que non, ça va passer au travail. Non, frère. Tu es un fils de Dieu, sois un fils de Dieu. Sois un fils de Dieu à l'Assemblée, à la maison, à ton travail, dans les trains, dans les trams, partout où tu veux. On te regarde, il il est un homme distingué. Amen, alléluia. Amen, amen. Vous vous souvenez aussi de notre soeur Marie-Lise, non Vous avez oublié, dans les trains. J'ai toujours pensé, j'ai dit, Dieu d'Abraham, je ai t'aime, mon Seigneur. Combien j'aurais le cœur brisé de prendre qu'il a fraudé les trains. Tu m'as accordé la joie, mais c'est vrai. Parce qu'imaginez que ma soeur, mais le contrôleur vient, il trouve ma soeur, et, et madame, hey, hey, hey, hey, qu'est-ce qu'il dit oui. Vous comprenez oui. Mais ces jours-là, il était assise dans son train, tout ça, et monsieur vient pour contrôler les trains, me... il trouve que la dame vient assise avec son truc, et puis elle ne savait pas. Et là, monsieur qui dit, vous êtes de ceux qui prient là-bas alors moi, hein, ça fait beaucoup de joie d'entendre qu'elle aurait fraudé. Vous voyez, c'est merveilleux de pouvoir savoir qu'on est chrétien, non seulement ici, mais même dans les trains, même dans les bus, même partout où vous êtes effectivement, soyez ce que vous êtes. Oui, Parce que Dieu sera honoré en fait, parce que vous, vous êtes tenté de pouvoir s'y manifester. Donc alors, quand il dit, il dit ceci, verset 16, il dit, l'esprit donc, vous avez, vous lisez avec moi toujours, hein, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai ça, oui. Moi, je ne me mets pas de vous dire, je suis enfant de Dieu, alléluia. Mais quand je suis devant le peuple, je commence à à chez des petits, je ne suis pas toi, effectivement. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Mais regardez bien, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Autre esprit de nous, en fait. Vous voyez, il y a une différence hein, entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit humain. Donc, il rend témoignage à ton esprit, à toi, que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen, Alléluia. Amen. Ça, c'est la conviction, la certitude. Parce qu'il remarque que quand tu sors dehors, tu regardes à l'extérieur. Partout, tu passes, tu passes dans le magasin pour chercher moyen. Non, non, non, non, non, non. Toi, tu as quand tu n'as pas assez d'argent, tu n'achètes pas. Ouais, je n'achète que ce que Dieu m'a donné comme ah. possibilité avec l'argent que j'ai. Alors je fais ce qui est nécessaire, mais pas autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, un enfant de Dieu et, et il est enfant de Dieu. Chez lui aussi, dans les magasins, dans l'assemblée. Et s'il si est, si est un enfant de Dieu partout, quand il viendra ici Il sera enflammé. Bien sûr. Ah, mais oui, vous ne même pas le supplier pour dire « Chantons l'éternel ». Non c'est déjà à l'intérieur de son âme, mais. Parce que quand nous nous rassemblons, alors nous avons cette flamme, en fait, ensemble. C'est vrai. Chez moi, je chante tous les jours. Et à la maison, oui, c'est vrai. Mais quand je vais aussi ici, alors c'est plus encore davantage. Donc, on sent qu'il y a le feu à l'intérieur. Nous l'avons dit hier. Les ailes de ta maison me dévorent. Frères et sœurs, moi, moi je prie pour vous. Moi, je ne peux pas comprendre, frère, que vous soyez froid dans la maison de Dieu. Non, non, non, non, non, non, non, non, ça, vous pouvez m'expliquer votre spiritualité comme vous voulez, quand je vous regarde je trouve qu'il y 0,5. Oh, frère, moi j'aime Dieu, frère, moi j'adore le Seigneur, je vous regarde. Alors quand nous adorons Dieu, comment vous l'adorez Alléluia, Amen. Il faut pas se faire des fleurs, il faut que les saints inspirent un témoignage. Dieu te bénisse. Vous savez frères et sœurs, si allons vraiment aller vite. C'est vraiment d'une importance capitale, parce que Dieu ne cherche pas des soi-disant croyants, des, des, des, des moyens croyants. Il n'en a pas besoin, parce que tout ce que Dieu est parfait est parfait. Donc Dieu ne fera jamais de moitié enfant. Oh alléluia, amen. Donc ça veut dire que toi, si tu es enfant de Dieu. Mais on va le voir. Amen. À moins que ton enfance, cette, ta, ta, ta filiation là, soit seulement dans la tête. Ah, parce qu'on a dit, ah, tous ceux qui sont produits par l'enfant, ils sont faits, alléluia, et ça trouve là. Mais à l'intérieur, non. <rire> ah oui, frère. Quand, quand on est enfant de Dieu, on l'est à l'intérieur et dans tout. Et alors, comment pouvez-vous me dire Regardez très bien, je vous ai quand même une odeur. Vous me donnez du temps Amen Merci beaucoup. Nous sommes samedi, non Amen. Merci beaucoup. Vous, vous, vous voyez, par exemple, comme les, la Bible nous fait savoir toujours avec l'acte. Acte 2. Hein? Et quand ces avait reçu donc de bon cœur la parole de Dieu, ils étaient donc baptisés. Vous avez remarqué la Bible dit qu'effectivement, il faut lire que vous puissiez voir. Oh là là là, là. Il le faisait comprendre qu'ils mettaient tout en temps comme Et puis il fait comprendre qu'ils étaient tous les jours à studier au temple. Mais on ne les poussait pas à aller tous les jours au temple. Non, on ne les obligeait pas. Je n'ai jamais vu dans les sermons de Pierre pour dire que venez tous les jours au temple, effectivement, pour que vous puissiez être affermis. Non! C'est ces ailes-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Ah oui, oui, frères et sœurs. Et, et cela a démontré qu'effectivement, qu ils étaient vraiment des enfants de Dieu, parce que le Saint -Esprit les Saint-Esprit nous conduisait à pouvoir aller dans la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Notre bien-aimé frère a prié tout à l'heure, dit, Seigneur, je crois que c'est l'année. Soyons attentifs, je crois que c'était hier aujourd'hui. Est-ce que vous, vous êtes vraiment attentif à la parole de Dieu c'est ça, c'est là que vous pouvez voir, est-ce que vous êtes vraiment attentif à la parole Parce que si vous étiez... Attend, non, vous êtes attentif, je, je comprends Parce que être attentif, c'est de pouvoir être dans une position telle que la parole de Dieu entre en vous. Et si la parole entre en vous, automatiquement, quand nous sortions, nous verrons. Ah bah, oui, oui vous ne pouvez pas me dire que vous êtes fils et fille de Dieu et que nous sortons après avoir entendu la parole de Dieu vous produisez vraiment les contraires alors là c'est pas possible la filiation il n'y en a pas oui. Ah oui, oui, oui, c'est important. Ah oui, c'est vrai, frère. Il ne faut pas marcher avec des illusions dans votre tête. Je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Non, non, non, non. Quand on est enfant de Dieu, on est fils ou fils de Dieu, comme il dit, mais on est conduit par l'Esprit de Dieu, donc on est obéissant à ce que l'Esprit dit. C'est pour ça que la Bible dit que, que celui qui a des oreilles entend ce que le pasteur dit. Pas du tout. Entendre ce que l'Esprit dit. Aux églises. Mais est-ce que vous entendez ce que l'Esprit dit Parce que si vous entendez ce que l'Esprit dit, que vous êtes soumis à l'Esprit qui vous conduit, les choses seraient différentes. Nous serons différents parce que nous aurons la crainte, l'obéissance et le respect aux choses de Dieu. Hein? Comme j'ai dit, Dieu ne fait pas de moitié enfant il fait des fils véritables et des filles véritables. Alors regardez comment l'Écriture nous montre cela. Il dit ceci. Il dit, pour, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez ainsi un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Vous avez entendu Donc, c'est qu'il dit que nous crions que Dieu est notre Père. Abba, c'est Père. Donc, nous crions que Dieu est notre Père dont l'esprit rend témoignage que vraiment Dieu est notre Père et nous nous croyons que effectivement, que Dieu est notre Père il l'est alors regardez bien il dit l'esprit lui-même rend témoignage notre esprit que nous dit sommes... oh si nous sommes donc enfants vous suivez nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ de Christ hein? donc c'est la co cohéritier de Christ maintenant regardez il a mis il y a une condition qui est là nous disons, mais pourquoi est-ce qu'on dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui ce Dieu, les épreuves que nous avons, sont parce que nous avons, est-ce que vraiment c'est pour notre bien Vous vous souvenez On s'est posé cette question-là. Et puis, nous avons eu à pouvoir entendre aussi que l'apôtre Pierre lui dit que les épreuves sont plus précieuses que l'or périssable. Parce que, frères et sœurs, dans nos épreuves, nous nous plaignons toujours. Que Dieu vraiment vous bénisse richement, vous qui reconnaissez cela. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui ne peut pas se plaindre dans son épreuve. Même Job aussi. Nous nous plaignons toujours dans nos épreuves, en fait. Or, ces épreuves, nous l'avons dit, sont plus précieuses pour nous. Parce que là, on nous dit qu'effectivement que on ne peut être glorifié de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, écoutez-moi bien, frère et soeur, sans souffrance, tu ne peux même pas prétendre un jour à pouvoir voir la face de Dieu, ni être glorifié avec les Seigneurs. Donc, <rire> nous disons que tel il est, tel nous sommes. Et tel nous devons être. Donc, effectivement, cette condition-là, on doit la remplir. Et c'est le Seigneur qui le dit. Donc, si le Saint-Esprit te conduit, c'est sûr et certain, il va quand même te conduire à traverser les épreuves. Oui, donc, euh, l'épreuve que tu vois effectivement comme une punition pour Dieu, ce n'est pas une punition pour Dieu. Non, pour toi. Non, non, non, non, non, non. C'est en fait le moyen par lequel Dieu veut te purifier, te sanctifier, parce qu'il veut te rendre comme Christ. Hey. C'est pour ça que euh, je crois que l'apôtre Pierre l'exprime aussi bien. Je pense Il y a un pierre ou deux pierres, regardez très bien. un pierre ou un pierre, je suppose, cela. Nous pouvons regarder ensemble cela. Un ou deux pierres. Ou un pierre, je suppose que ça doit être comme bon, Voici donc ces petits, petits, petits. petits, petits là. Oui, voilà, mm -hmm. voilà. c'est dans, dans un pierre, je pense. Le verset le chapitre 1, je pense que c'est cela. Voilà, voilà, voilà. Il nous dit, euh, verset 3, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Vous suivez Il dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous êtes réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, c'est une condition, hein. Donc, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Enfin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'opérissable, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ notre Seigneur apparaîtra. Donc, effectivement, que c'est par ces moyens-là, quand, quand toi tu t'accroches de tout ton cœur au Seigneur et tu l'aimes, effectivement, véritablement vrai, et nous l'avons toujours dit ici, ici, ce que vous devez savoir que vous allez avoir des épreuves dans votre vie. Et ça, c'est une chose qui est vraie. Il n'y aura pas un moment où vous pouvez dire, effectivement, que ah, tout va très bien. Tout va très bien dans les domaines spirituels. Mais tandis qu'il dans le domaine naturel, c'est un combat de tous les jours. Donc vous devez être armé, de pouvoir savoir que le Seigneur, tel que moi j'étais accepté, la souffrance je l'accepte. Ah oui, tous ceux qui ont été des croyants avant vous, des vrais croyants, ils ne sont pas passés au-dessus, mais ils sont passés dedans. Martin Fox, on les a tués, on les a tous. ça, ce sont des croyants comme vous, non On les a sciés, on a fait tout ce qu'il fallait faire, effectivement, à cause de l'évangile. Et toi, tu veux que Dieu te fasse passer par-dessus, que tu puisses dire, en tout cas, moi, Seigneur, mon Dieu, moi, je vais oh, tout à fait tranquille, sans épreuve, sans problème. Depuis que je crois en Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu as ce témoignage-là, c'est que tu n'as jamais cru en Dieu. Parce que jamais tu... Mais bien sûr frère, parce que la Bible nous fait savoir qu'effectivement que lui qui était Dieu, fils de Dieu, vous avez entendu, non? Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Donc ma soeur, mon frère, arrête de te plaindre. Amen, amen. Arrête de te plaindre, effectivement. Ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas. Non, dans ta vie, ça doit aller. Amen. Ah non, souvenez-vous de la effectivement. Elle ne s'est pas plainte. Son mari lui pose la question, il dit, mais tout va très bien. Alors, dans vos foyers, tout va bien. Que vous avez des combats, tout va bien. Amen. Pourquoi Parce qu'au travers de ces combats-là, Dieu veut que tu sois formé et qu'en tant que fils de Dieu, vous y arriver. C'est important. Parce que dans ce combat-là, que tu passes chez toi à la maison, même au travail, Dieu veut que tu sois manifesté comme un fils de Dieu. <rire> On ne fuit pas les épreuves. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, on ne fuit pas les épreuves, on affronte les épreuves. Oh. Vous savez comment un aigle est constitué. Vous devez demander au service d'aller. Quand la tempête s'élève, avec une puissance qui vient pour repousser. Oh, l'aigle ne fouille pas la tempête. Non. non, il ne fouille pas tout ce vent vers nous. Par contre, il va dans ce vent-là. Et qu'est-ce qui se passe effectivement Le vent le porte. Je l'ai vu, moi. Oui, je l'ai vu. Le vent porte l'aigle. Donc, il se laisse porter par le vent. Il monte tellement loin. Et puis, à ce moment-là, quand il prend l'envol, c'est plus haut. Mais oui, bien sûr. Donc, ça aide encore d'abord. Donc, il prend... C'est-à-dire que les épreuves pour toi... Ça doit te pousser encore davantage à t'élever plus haut. Amen. Que tu dois comprendre, Amen. effectivement, que Dieu... Ça, c'est un fils de Dieu qui doit comprendre. Que Dieu permet cela dans ma vie, effectivement. Je dois y être dedans. Oui. Et dans les dents, effectivement, aussi que... Frères et sœurs, comment est-ce qu'on pouvait croire, réaliser que ces, ces hébreux-là étaient vraiment des véritables croyants qui croyaient en Dieu S'il n'y si avait pas la faune. On pouvait dire qu'ils étaient comme tout le monde. Oui, on les comme du Non, non, non, non, non mais la fouleuse a révélé que ceux-là, vraiment, non, ils ne sont pas comme tous les autres. Il fallait qu'il y ait aussi les lions. Eh bien, pour révéler aussi que celui-là, en tout cas, il est un fils de Dieu. C'est comme ça que vous voyez que <rire> c'est la vérité, frère. Quand l'épreuve vient, à l'épreuve. Et sois aussi sûr, effectivement, de celui qui est avec toi. Les trois hébreux croyants, à, comme vous le savez, effectivement, c'est comme ça qu'on les a connus, non? Et donc, effectivement, Ils ont dit même au roi, sache au roi que nous ne fléchirons pas, mais que notre Dieu est capable de pouvoir nous délivrer de cela. Mais on les a appris. Ils n'ont pas fouillé l'épreuve. Ils n'ont pas fouillé la fournaise. Ils ont dit, quoi, non, on comprend, on comprend que nous disions seulement, seulement pour dire. Mais non, non, non, non, non. Ah oui, oui, non. On les a saisis. On les a amenés. Ils ne criaient pas. Laissez-nous. Ayez pitié de nous. Non, monsieur. Mais tu acceptes l'épreuve. La... l'épreuve, non? Tu l'acceptes, effectivement. Et ils sont allés jusqu'à entrer. Ils n'ont pas fouillé l'épreuve. Ils sont entrés dans l'épreuve, même dans, dans la fournaise ardente. Tout le monde le regardait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ceux qui les ont amenés ont été brûlés. Mais quand eux, ils sont tombés dedans, leurs vêtements, on dit, mais ce ne sont pas des hommes normaux. <rire> Évidemment. Il dit, mais ce n'est pas possible. Là. La fournaise de la foule a été chauffée sept fois plus fort. Même les hommes qui les ont amenés là-bas, ils ont été brûlés. Mais eux, même pas leurs vêtements. Donc ils sont bien. Ils sont dedans comme s'ils étaient dans un endroit normal. Et puis on voit un autre homme qui était à côté d'eux. Leur Dieu. Était là. Alléluia. C'est la même chose avec toi dans ton épreuve, mon frère. Ne fuis pas l'épreuve, mais affronte l'épreuve. Ton Dieu sera avec toi. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est nécessaire, mon frère. Vous avez en vous ce qu'il faut pour vaincre l'épreuve, mon frère. Et sortir encore victorieux. C'est la vérité, mon frère. Alléluia. C'est cela, mon frère. Parce que Dieu fait ça pour une raison. Il n'a pas eu peur de la mort lui-même. Il dit, mais détruisez ce temple Je le rebâtirai en trois jours. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il n'a pas fui la mort. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Notre chef est maître. Le roi des rois. Vous le connaissez Amen. Ah, mais... Oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui. Vas-y, vas-y. Que Dieu vous bénisse. 289, 289. Notre chef et maître c'est le roi des rois porte en ferme sa manière sans pied, ni de la croix avant son oh.